Alors, deux astuces pour assurer les alertes de suivi lors de modifications de page dans un bloc journal dans Mara FGA. Une page est créée pour partager des réflexions professionnelles entre collègues d'une équipe. La page contient le bloc journal. Le journal contient les articles. Les collègues ont ajouté la page en suivi et devraient normalement recevoir un message lorsque la page est modifiée par le propriétaire. Le problème est le suivant. Le bloc utilisé pour construire la page de partage ne change pas lorsque un article est ajouté au journal, qui fait en sorte que Mahara ne sait pas qu'il y a eu un nouvel article. Les collègues ne sont donc pas informés lors de l'ajout d'un nouvel article. C'est problématique et je vous propose deux solutions pour contourner le problème en attendant qu'il y ait une résolution du bug par l'équipe de Mahara. Première solution, retirez le bloc journal et ajoutez un à la fois chacun des articles de votre journal. Ce qui fait en sorte que la page est elle-même modifiée et vos collègues en seront donc avisés. Deuxième solution, immédiatement après avoir rédigé un nouvel article de journal, vous allez dans la page et vous faites semblant de modifier le bloc journal pour indiquer à Mahara qu'il y a eu un changement. C'est à vous d'agir maintenant, à vous de réfléchir. Les recherches ont démontré que la phase de médiatisation est cruciale dans l'usage d'un portfolio. Elle vous permettra de montrer ce que vous avez appris, de confronter vos idées, de chercher des appuis...